Sur cette photo, tous ils sont hauts. Et c'est là que je vois que je suis une vivante. Je trouve que c'est la figure la plus emblématique de la Guadeloupe. Et donc, moi, j'aurais dansé avec une force, mais comme le tai chi, cest une force tranquille qu'on ne peut pas euh, casser. Je suis allée devant la préfecture pour les droits des femmes. On nous a bastonnés. J'ai été battue. J'ai reçu mes coups. Femme sage autant que sage femme, quoi qu'elle s'en défende, Georges Tarer a fait de sa longue vie une mise en acte de ses idées. Je crois que je suis née sur une bonne étoile.